Donc, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Vous dire là, c'est. On est quand on est le 6. Je suis toujours confiné à ma chambre, on attend les résultats de l'autre patient pour savoir quand je sors de la chambre. Bon, ça commence à être long, mais après voilà, je suis pas très bon en plus. Euh, J'ai quelque chose à vous proposer, les photos. Je voudrais faire un... une sorte de jeu avec vous. Alors, ce jeu consiste. Que vous faites un dessin, que vous l'envoyez sur ma chaîne YouTube, ou que vous l'envoyez par croyez, non, envoyez-le moi pour croyer plutôt, c'est mieux comme ça, par croyez. celui qui fera le meilleur dessin aura une surprise que j'achèterai. Je vous dis pas ce hein. que c'est, c'est une surprise. Mais ça je vous signale que ce serait une, une surprise, mais bien. Alors euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vais aussi euh, vous demander si vous voulez que je vous fasse un petit jeu sur euh, l'ordinateur je ne me pas mettre de sondage ni rien du tout mais je vais faire un petit jeu sur l'ordi j'ai plusieurs jeux que j'ai installés alors euh, soit je fais sur euh, mon, PC, mon pc ou soit sur mon portable bon je regarde ce que je fais les potos une vidéo vous sera mise en ligne de jeu soit sur ma chaîne gaming ou soit sur ma chaîne euh, Précédente, c'est-à-dire celle que je fais toujours là où j'ai 36 abonnés. Abonnés. Si vous abonnez, à un grand concours va être participé à 100 abonnés. Demandez à vos copains, vos copines, à, vos... à plein, à plein monde, de monde de s'abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a un méga concours qui sera prévu si on atteint les 100 abonnés. Et mettez 50 likes. 50 likes et il y aura quelque chose, une vidéo qui sortira euh, ce week-end, s'il y a 50 likes, bien sûr les potos, sur cette vidéo. La vidéo du jeu sort à l'heure. Bye. à plus. Pour une la vidéo, les vous de mettre le pouce bleu, de vous abonner. À plus pour la vidéo. Bye.